Bonjour les gens, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les sens giratoires mais à trois voies. Donc sens giratoire, n'oubliez pas, hein, c'est j'arrive sur un CD le passage et je cède la priorité aux gens qui circulent dans l'anneau, c'est-à-dire je laisse passer les gens qui circulent à l'intérieur. Alors en termes de placement, c'est pas si compliqué que ça, au début c'est très impressionnant. Ce qu'il faut vous dire juste, c'est que quand vous allez aller à droite et tout droit, il faudra rester vraiment sur la voie la plus à droite. Si maintenant vous décidez d'aller... À gauche, à ce moment-là, ça sera la voie du milieu, c'est-à-dire la deuxième. Et si vous décidez de faire carrément un demi-tour sur le sens giratoire, à ce moment-là, il faudra rester sur la voie la plus à gauche. Ce que je vous conseille surtout de faire, donc on va essayer de le voir, hein. je vais essayer de me mettre comme d'habitude dans la difficulté, c'est qu'au moment où je dois ressortir d'un giratoire, c'est-à-dire forcément à droite, il faudra juste faire attention au contrôle, c'est-à-dire au rétro et aux angles morts, et surtout ne pas traverser les trois voies d'un coup, mais changer après avoir contrôlé. Voie par voie Et c'est là où justement les contrôles prennent tout leur sens C'est que si jamais je me suis trompé de direction à un moment donné je pourrais toujours rattraper Mais à condition évidemment d'assurer la sécurité C'est à dire de contrôler C'est le plus important Je vous fais pas batailler plus longtemps On y va tout de suite, regardez bien Allez les gens on est parti Petite conduite commentée Donc décidément à chaque fois que j'en fais une Le sort s'acharne et il pleut Donc Ici je vais sortir alors essuie glace arrière, suis glace avant un peu de ventilation ok et clignotant à droite parce que je sors de mon rangement en bataille vers la droite donc je vérifie dans le rétro ça passe voilà devant c'est bon aussi ok et donc on est parti pour des sens giratoires mais à trois voies donc aujourd'hui je suis dans la ville de Pau dans le 64 donc pas très très loin de chez moi pour ceux qui connaissent et on va essayer de voir si on peut se compliquer un petit peu la vie alors et bien regardez, je vais aller à gauche au souterrain donc ça c'est intéressant, comme ça je vais gagner vachement de temps et là il ne pleut plus, donc je me permets d'enlever tout de suite mes essuie-glaces alors je pense qu'on est dans un parking souterrain à sens unique il y avait du marquage au sol, 10 km heure, pas de soucis et surtout des ralentisseurs assez costauds euh, la voiture de devant démarre ok elle a déposé quelqu'un pas de souci et on va aller se compliquer la vie voilà alors ici je retrouve la lumière du jour ça fait plaisir et je vais aller à droite puisque le plus grand rond-point se trouve à droite et de toute façon ben, j'avais pas le choix en fait stop interdiction d'aller à gauche Hop, donc ici je vais pas avoir d'autre choix que de m'avancer et de me réarrêter donc là je suis vraiment obligé d'avoir un démarrage dynamique alors la voiture est au point de patinage allez on accélère franchement on y va ok je lance fort surtout et je reste à droite pour aller tout droit donc tout droit bord droit ici j'arrive, il y a trois voies donc je commence surtout à jeter des coups d'œil. la visibilité elle est pas terrible avec la pluie mais c'est pas trop grave et reprise première pour pas trop être proche du véhicule de devant surtout qu'il y a des feux, les feux pourraient changer de couleur donc tout droit bord droit allez on y va ici le bord droit, donc je place bien mes yeux sur la couleur du feu au fond, devant et je tourne ici donc les rétros l'angle mort et le clignotant donc derrière le véhicule me suivait de très très près mais c'est passé donc là je vais aller carrément faire un demi-tour mais je vais laisser passer les piétons donc je vais voir est-ce que ce couple d'amoureux veut traverser oui, réponse A allez donc on n'oublie pas que je vais aller faire un demi-tour au niveau des feux là-bas, si j'en ai le droit d'ailleurs ok, petit angle mort donc l'angle mort est très important à partir du moment où je décide de changer de voie le feu est vert, pied au dessus du frein au cas où, derrière ça va allez, donc je viens de passer au feu orange mais j'étais dessus là il n'y a personne on remet le clignotant et on tourne donc lui il fait un créneau je change de voie ok, et cette fois-ci ce que je vais faire, c'est que je vais aller à droite, au rond-point quand je dis rond-point, je m'entends, c'est plutôt un sens giratoire, puisque j'arrive avec un cédé le passage. Donc le passage piéton est vide, ok, je revérifie, lui il me protégera, et cette fois-ci à droite, angle mort à droite, je suis bien placé. Donc là il y a beaucoup de feu, des ralentisseurs, je reste en seconde, voilà, donc le monsieur a un cédé le passage, le feu est vert, je passe et devant de nouveau un feu, je surveille derrière, j'ai le pied au frein et je passe donc devant la circulation est arrêtée, voilà, reprise première et avec un peu de chance ça va redémarrer très vite j'en profite pour vérifier qu'il n'y ait pas un deux roues hein, autour de moi allez je redémarre et on est parti alors le feu est vert, pied au dessus du frein ça passe personne qui grille le feu et je vais aller tout droit aussi donc, toujours dans la même idée derrière ça colle pas pied au dessus du frein au cas où et je viens d'avoir un panneau qui me dit chaussée à sens unique du coup je suis au milieu et personne ne peut arriver donc il y a quand même beaucoup d'informations là je suis à côté de l'université pour ceux qui connaissent et le centre là a vraiment changé en fait le centre universitaire il y a vraiment beaucoup de marquages, beaucoup de piétons aujourd'hui il pleut on s'en aperçoit pas trop voilà et ce qui est difficile c'est évidemment avec la pluie d'observer le marquage au sol donc derrière ça va toujours je suis vraiment obligé de surveiller énormément derrière beaucoup de feu d'ailleurs voilà alors beaucoup de panneaux 30 aussi d'ailleurs les piétons c'est bon, je vais aller à gauche vraiment dans la recherche du marquage au sol puisqu'il y avait un panneau feu rouge un feu plutôt pour les bus ok, j'ai incédé le passage donc on est toujours sur un sens giratoire ici il n'y a rien et je ressors donc là je vais aller tout droit aussi le feu clignote ok, personne autour et j'y vais et là je vais carrément faire un demi-tour à ce sens giratoire pour revenir sur le très très grand rond-point qui m'intéresse donc il y a du monde, ok ça passe en seconde. Donc évidemment je vais pas super vite, si j'ai un doute sur lui je lâche mon accélérateur Les rétros, l'angle mort Et je vais à droite Allez direction l'autoroute, j'ai un CD le passage Alors on fait attention aux gens qui arrivent Ok Vous voyez c'est ça qui est important de comprendre, c'est que évidemment j'ai des rétros Maintenant, si je pense que l'information n'est pas complète à travers mes rétros, je peux aussi carrément placer un angle mort. C'est vraiment hyper important. Donc, pied au-dessus du frein, le feu est vert, ça passe. 30 km h ralentisseur est toujours suivi de ces fameux feux. Donc derrière, ça colle pas, le feu est vert, c'est bon. Et on n'oublie pas que si moi j'ai le feu vert, les éventuels piétons auront le feu rouge. Allez, on va aller voir ce très très grand rond-point Donc toujours 30 Et je sais exactement ce que je vais faire au rond-point Pour vraiment bien vous montrer et vraiment bien le comprendre Je vais vraiment essayer de le prendre dans tous les sens Au giratoire au début, j'ai été tout droit Je l'ai repris une deuxième fois en allant à droite Je vais essayer aussi de faire un demi-tour et d'aller à gauche On va essayer de voir donc vous voyez, même si je ne connais pas par cœur ici, tout de suite je m'aperçois que tout droit, ça sera vraiment la voie de droite. Hein. Allez, personne dans les rétros, tout droit, voie de droite. Allez, derrière il n'y a plus personne, j'ai quand même le pied au frein au cas où. Et au prochain giratoire, je vais carrément faire un... Euh, un tourne à gauche hein. je vais aller à gauche hein, au prochain, au prochain sens giratoire donc les deux rétro le clignotant, l'angle mort l'angle mort très rapide hein. je ne m'éternise pas dessus alors après lui ça passe et je prends la voie du milieu pour aller à gauche donc là bas au fond le feu change de couleur je l'ai déjà vu résultat j'appuie bien déjà sur le frein pour avertir derrière voilà, et là je vais garder par précaution mon clignotant à gauche parce que là-bas il faudra que je puisse changer de voie c'est à dire que j'avais vérifié vérifier là que personne me suive de près là qu'il n'y ait personne et surtout mon oncle mort arrière pour être sûr qu'il n'y ait personne à droite donc si vraiment il y a du monde, ben, deux possibilités soit je laisse passer, soit je refais un tour de l'anneau d'ailleurs il y a quelqu'un qui s'y est mis et là on ne stresse pas Allez, on reste vraiment pas focalisé avec un regard fixe, ok, mon angle mort, je peux déjà le faire, vous voyez, j'en refais un s'il faut, voilà, et tout de suite, j'ai changé de voie, plus je vais attendre, plus ça va être compliqué, donc là, on ralentit, mais ça passe, voilà, circulation un petit peu bloquée, donc l'inconvénient de la pluie, c'est sûr que tout le monde prend sa voiture, hein. Ah ça bloque vite, oui parce qu'en fait ici Ils ont mis comme un bus en fait sur des rails en plein milieu Et la circulation elle est vite coincée quoi. Allez donc je vais reprendre à peu près la même chose que tout à l'heure La même idée Donc les rétros le clignotant, donc les rétros l'angle mort avant le changement de voie Je vais refaire presque la même chose Sauf que cette fois-ci j'irai carrément faire un demi-tour hein. Mais tiens, ce qui peut être intéressant en attendant, c'est que dans les commentaires, vous me disiez si vous avez bien compris les placements sur les ronds-points et si vous aussi, vous connaissez justement euh, ces placements à trois voies. Donc je retourne à gauche ici tout de suite. Ou si vous avez encore, voilà, franchement du mal. Hein. Alors, on ne va pas prendre de risque. on va vraiment laisser passer les gens, ils arrivent lancés cette fois. Voilà, et après, hop, en accélérant, c'est bon. Donc cette fois-ci, j'ai dit que j'allais carrément faire un demi-tour au sens giratoire. Donc là par contre, je change de voie. Rétro-clignot, un coup d'œil à l'angle mort. Voilà. Là, je fais vraiment attention à tout mon passage piéton. Et je suis sur la voie la plus à gauche, parce que cette fois-ci, je fais carrément un demi-tour. Donc si je vous le résume, à droite et tout droit, la voie la plus à droite. À gauche, la voie du milieu demi-tour normalement la voie sur laquelle je suis bon bon bon bon bon 14h34 il y a pas mal de circulation. Tout le monde a décidé de prendre sa voiture. Ah, mais on est vendredi. On est vendredi et j'avais complètement oublié que parfois, le vendredi, les gens finissent plus tôt. Et du coup, ils sont peut-être déjà en week-end. La chance Et dire qu'il n'y a pas longtemps, j'étais encore ça. Pas sous les cocotiers, mais presque. Dis-moi hein. les vacances. Allez, on va laisser avancer un peu les gens de devant. Donc, je vérifie aussi là-bas le passage piéton. Hein, C'est important. Vous voyez, je fixe jamais trop longtemps. Euh, ouais il faut vraiment faire attention allez donc là on y va, on reste bien à gauche puisque cette fois-ci on fait un demi-tour le feu est vert donc je fais gaffe aussi à ne pas me faire couper la route et déjà je vais commencer à changer de voie donc la voie du milieu, hop, je change de voie ok, et là avant le feu cette fois-ci je rechange encore de voie en fait l'idée c'est vraiment, à l'avant-dernière entrée du giratoire, de venir serrer à droite le plus possible. Pourquoi Pour ne pas se retrouver coincé. Souvent, en fait, on est coincé parce qu'on a trop tardé à faire les choses. Voilà. Donc là, ben, je suis content parce que finalement, je les ai fait un petit peu dans tous les sens. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc je ne vais pas m'éterniser sur la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt les gens. Dites-moi si vous avez encore des soucis sur les giratoires. Allez, à plus